Salut tout le monde, bon aujourd'hui petit vide-grenier, euh, je suis sur un grenier à côté de chez moi. Il y a, il y a à peu près bon, c'était noté 450 exposants. Alors je sais pas s'il y a vraiment 450 exposants. Car euh, chaque année j'y vais sur un vide grenier Je trouve pas forcément des trucs de ouf, on va quand même tenter. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exposants, il y a énormément d'exposants, mais je pense pas qu'il y a 450 exposants. Donc là j'y vais, je rejoins quelqu'un aussi en même temps là-bas. Euh... Bon, L'avantage c'est que j'y vais à pied, comme c'est juste à côté de chez moi, et, et, après... et après on va à une autre de grenier. Par contre l'autre il est un peu plus loin, il a à ville Le, -le Roi de 94, donc à... à 5 minutes en voiture, donc ça va, c'est pas trop loin non plus. Et voilà quoi, donc euh... aujourd'hui je ferai deux vides greniers, euh... deux ou trois, deux ou trois. Euh, euh. Un à Tismos, l'autre à Villeneuve-le-Roi, mais peut-être un troisième, je vais voir, on va voir. Bonjour, ils sont à combien les jeux 1 euro, monsieur. 1 euro. Vas-y, tous à 3 euros. 1 euro Vite grenier avec monsieur Majid pas ouais, Faut te mettre sur Internet ou je veux sur <rire> Internet. Internet Oui oh, ou non Majid pas grand chose On a fait moi, moi franchement j'ai fait des petites trouvailles, j'ai fait euh, des prix euh, j'ai trouvé des petits trucs à des prix euh, oh, correct, on va dire c'était correct. Ah. Madid il a fait tout euh, depuis oui, ce matin on a fait au oh, deuxième vide grenier, il n'a rien trouvé. M'adid tu trouves quelque chose ou tu trouves rien hein ouais, je cherche rien, je me promets. Tu te promets, hein Il m'a accompagné. Donc lui, quand il voit des jeux vidéo, il regarde avec moi, mais il les prend pas forcément, il s'en fout. Bon, on a fini Vite Grenier, c'est bon, attends, je suis train la fenêtre parce qu'il y a du bruit. Vas-y, arrête ta pub là Ouais, <rire> hey. t'as as acheté pub. quoi Majid T'as acheté des trucs ou t'as prix Rien du tout, avec Ma... la merde là-bas. Majid, il y a un prix, avec y a que de, de la des merde. Poubelle. <rire> les jeux, il Les gens, j'étais y des poubelles. Hey, on a vu un Final Fantasy 8 version Jap, 30 euros je crois ça, 30 balles. 30 balles de Final Fantasy VIII version Jap. Bon, moi j'ai trouvé quelques trucs, mais euh, à un prix correct, c'est pas non plus euh, des affaires de psychopathe. mis à part un truc, je trouve c'est quand même voilà, vraiment pas mal. j'ai quand même trouvé quelques trucs. Mais Madjid est parti bredouille. On a fait deux vides greniers, un à Tismonts et un à Villeneuve-le-Roi. Donc voilà, bon bah, à terre pour le compte-rendu. Ciao. Bon oh, tout le monde, bon. Petit compte-rendu de ce vide grenier. Euh, je vous ai mis quelques vidéos. Bon, j'ai pas mis grand-chose. D'ailleurs, euh, ça m'a porté préjudice car euh, j'ai trouvé euh, j'ai à un moment donné une Wii. À, je crois qu'elle avait 10 euros ou 7 euros. Non, je crois qu'elle m'a dit. Ah, je sais plus, 10 euros ou 7 euros, je ne sais plus comment elle dit. Je lui ai dit, ouais, bon, c'est une Wii en lose. Il y avait une avec, elle devait une C'est une Xiaomi, donc ce pas n'importe quoi comme maillette, c'est une de bonne qualité, Xiaomi. Elle m'a dit, 3, ouais, 7 euros. Je lui ai dit, 3 euros, madame, elle ne voulait pas trop. Après, elle m'a dit oui. Et quand j'ai sorti la vidéo pour filmer ce que j'ai chopé, elle m'a dit non, non c'est bon, je pense qu'elle avait sa fierté. Puis, euh, puis elle m'a dit 5 euros, donc moi 5 euros, bon, c'est pas grand chose. Mais bon, par principe, on a dit 3 euros, donc euh, moi aussi, de mon côté, j'ai ma fierté algérienne. Et, et j'ai dit non, non, non c'est bon, ça m'intéresse pas. Et je me suis barré. Donc voilà, j'ai loupé euh, une console Oui, en loose à 3 euros. Bon, après, je m'en foutais, euh, j'étais pas vraiment. Euh... J'étais pas vraiment plus emballé que ça de la prendre, donc j'ai pas prise. Comme vous avez vu aussi d'ailleurs. Sur la vidéo, j'avais des cheveux sur celle d'avant. Là, j'ai un peu moins de cheveux. Je suis passé chez Coiffeur de la journée. Là, les gars, je suis vraiment capote de chez capote. Il est minuit passé. Je n'ai pas dormi la veille. Je me, je me suis réveillé à 6h30, sachant que j'avais dormi à 5h du mat. Donc, 1h30 de sommeil. Et effectivement, ça commence à piquer. Bref, Vas-y, je ne vais pas m'intéresser plus longtemps que ça. Je vais passer à ce que j'ai trouvé. Je n'ai eu pour après 35 euros tout ce que j'ai acheté. Alors le premier truc, je vais vous montrer un peu dans le désordre, il n'y a pas vraiment d'ordre. Euh, mis à part les meilleurs trucs, je les garde vers la fin à peu près. Le meilleur truc. Le premier truc que j'ai chopé à 50 centimes, c'est une housse de protection du Nintendo DSi XL. Donc la housse de protection, je trouve que c'est cool, c'est une housse de protection One Piece, The New World. Donc voilà, 50 centimes, j'ai pris. Elle m'aurait dit 1 euro, je n'aurais pas pris. Même 50 centimes, j'ai hésité parce que, bon, c'est pas cher 50 centimes, je suis d'accord avec vous. Mais j'en ai pas spécialement utilité pour le moment. Donc c'est pour ça que j'ai visité à prendre, même à 50 centimes. Bon, en tout cas, ensuite, j'ai acheté des jeux PS 2. Le premier, c'est top spin. Nickel. CD en excellent état. Alors notice c'est légèrement abîmé. Elle est gondolée, mais c'est un gondolage. Pas dû à imiter du je sais pas autre chose, je sais pas quoi. Et CD, je pense que vous allez Highland, le ring light. Il est en état nickel. Un bal celui-là, un bal ce GPS 2 Ensuite, toujours sur la PS2, Driven, un euro, content. Ouais, content, un euro. Euh... Ah ouais, j'ai abîmé en remettant de J'ai un peu abîmé le c'est un peu plié. Ouais, c'est pas, pas, pas, pas grand, c'est pas, c'est pas grand-chose. Euh, voilà ensuite sur PS2 toujours euh, Sensei, les chevaliers du Zodiac le sanctuaire celui-ci je l'ai payé je crois 2 euros Je j'ai pas payé 1 euro mais 2 je crois donc voilà ouais, nickel des toutes notice et en excellent état bon je pense que vous allez voir le ring light mais bon ce pas grave. Vous y habituerez. Il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, j'ai chopé de la Wii. Je ne pas je peux de ouf. Hein. C'est du Le premier, c'est Trival Pursuit. 2 euros. Tous les jeux oui c'était 2 euros. Nickel, notice, CD en bon état. Ensuite, The Lapin Crétin, partie collection. Je suis content d'entrer, mais... Y a pas de notice je suis un peu moins là donc voilà ah c'est bizarre d'ailleurs écrit lapin crétin et dedans c'est écrit lapin crétin mais en anglais il écrit raving rabbit donc euh, pourtant c'est un pays c'est dedans et tout euh, ça va c'est peut-être normal donc ouais deux balles après tony hawk down hill jam deux balles notice cd tout ah, ah les gars je suis dégoûté ils ont mis sur notice une étiquette occasion je sais pas quoi je sais même pas c'est quelle enseigne ça on dirait du leclerc d'occasion je sais pas en tout cas euh, deux balles je suis quand même content ensuite monopoly collection idem deux balles notice tout cd complet ensuite family trainer adventure. Deux balles. Deux balles, de balles. Donc, ouais, je suis content aussi. Nickel. Et pour finir, pour soir ah oui, j'ai trouvé... Euh, enfin, j'ai trouvé... J'ai eu euh, une boîte. J'ai eu un jeu, enfin, une boîte d'un jeu gratuit parce qu'il n'y avait plus c'est CD dedans. J'avais été derniers, mais ça arrive pas. Ouais, donc, il y avait... Euh, j'ai eu... Euh, une boîte d'un jeu gratuit, c'est Resident Evil Archive. Elle m'a refourgué parce que il n'y a plus de CD. Quand je voulais lui prendre, je a plus de cd, madame, me dit va garder le. J'en veux pas. C'est plus de cd. Donc elle a dû le perdre ou elle a dû se faire voler, je sais pas. Donc ouais, celui-ci gratuit. Si un jour je trouve le dans en Loose, ce sera cool. Ensuite, on va passer au jeu PSP. Alors sur PSP, j'ai trouvé trois petits jeux. Le premier, j'ai trouvé. Socom, Fier Team Bravo 2, 1€, euro. nickel, il y a juste euh, la fixation qui est cassée, bon après c'est pas très grave, 1€, euro. ensuite j'ai trouvé Voip Out pur, 2€ celui-ci, le mec qui en voulait 5, je lui dis 2. Il a dit OK, parce que c'était vers 10h, 10h30. À mon avis, il n'arrivait pas à le vendre à 5 euros. Donc, il s'est dit OK, 2 euros. Idem, toujours le même mec. Euh, 2 euros 5. Il m'a dit OK. Donc, content. Voilà pour le jeu PS Vita. Ensuite, on va passer au jeu PS3. J'ai chopé... Pour 2 euros auprès d'une dame, elle m'a dit oui, 5 euh, euros, 6 euros, elle m'a dit c'est un jeu qui est bien et tout, il coûte cher et tout, je dis vas-y je te prends 2 euros, elle m'a dit bon vas-y 2 euros, c'est bon je te laisse. Donc c'est Resident Evil, Opération Raccoon City, celui j'avais déjà, il me semble, donc il faut que je vérifie, vérifie si c'est le cas, je pense que je vais mettre à l'échange. Donc deux balles, content. Ensuite, PS4, j'ai trouvé un jeu PS4, je suis arrivé sur un stand, il n'y avait pas de jeu, il y avait un mec qui avait un jeu, un jeu PS4 qui traînait. Je lui dis combien, il me dit tu serais prêt à mettre combien Je lui dis 5 euros, il me dit ok, à du ah, j'ai vendu. Et là je me suis dit merde, parce que la mère qui m'a dit ok, ça se voyait qu'il ne s'attendait pas à 5 euros, il s'attendait plutôt à moins. J'aurais dû dire 3 euros, bon. Tant pis. On ne gagne pas tous les coups, mais bon, c'est quand, quand même rentable. C'est le J-Star Victory VS On est à Nickel et c'est la version collector. Il y a le Steelbook avec, et il y a le Uh, Artbook. donc voilà 5 euros par contre il n'y a pas de fourreur Alors, je sais pas s'il y a un fourreur ou pas je sais pas si vous pouvez le dire c'est si un fourreur qui est fourni avec ou pas de base mais moi je l'ai pas il l'avait pas non plus donc voilà ensuite j'ai chopé un jeu PS Vita il était à 10 euros c'est le mec euh, 10h30 m'a dit 10 euros il n'avait pas à vendre. je lui ai dit 5 euros et il m'a dit oui ça gêne un peu mais il a accepté ça se voit qu'il a accepté parce que j'étais pas le seul qui était passé il y avait d'autres qui étaient passés derrière et il n'avait pas réussi à le vendre donc il a dû dire 10 euros, euh, 5 euros plutôt. Euh, c'est bon, je lui ai acheté, euh, donc voilà. Il a accepté 5 euros. C'était le Looney Tools Galaxy Sport 5 euros. Je suis quand même content de rentrer un jeu PS Vita. C'est pas souvent donc voilà. Et le meilleur pour la fin, c'est un jeu, un lot de jeux rétro gaming. Il y avait trois jeux rétro gaming il y avait un jeu Nintendo 64 et deux jeux Game Boy Color. Je lui dis au mec, combien le jeu, euh, les jeux vidéo Il me dit euh, 8 euros. Je, je, je, bon. bon, je lui dis 8 euros quoi, le lot Il dit 8 euros de lot. Je lui dis 7 euros, c'est bon j'ai dit c'est bon 7 euros. Donc 7 euros, j'ai eu quoi J'ai eu Super Mario 64. En très bon état, franchement il y avait très bon état. Je suis content. Donc voilà. J'ai eu ensuite Asterix et Obelix sur Game Boy Color. Et pour finir, Wario Land 3. Donc ces trois jeux là. 7 7 euros quand même content. Et j'ai une petite anecdote. Je vais vous mettre une vidéo tout de suite. Il n'y a pas des jeux vidéo dedans Ah non, il a que les potes qui inventent. C'est combien un chef les capotes C'est combien les capotes Les capotes Ouais. 2 euros la pièce. Avec ça, c'est sûr que as un gosse, non Avec ça, c'est sûr que as un gosse, non il y avait un mec qui vendait des capotes et autres euh, capotes, tu et tout à deux balles. Je dis cool, soit caché de ça, il chope une MSC peut-être ou un gosse dans neuf mois. Enfin voilà quoi. Je pense que ça vaut pas le coup de prendre des capotes et tout en, en vite grenier. Hein. À moins ça ne soit pas trop cool. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et je te dis à bientôt. Ciao et bye tout le monde.